Vous ne pouvez pas me répondre madame Pourquoi parce vous ne voulez que pas que je m'identifie correctement ben, Parce que vous ne pouvez laissez pas mais pour moi vous poser la question que j'ai besoin de ah. répondre. Bon, je vous demande, est-ce que vous avez votre feuillette T4 pour 2019 de la Non, ça c'est le HR Block. Alors, je vous avec lui, ça c'est à vous, c'est votre propriété Jean-Penormandais, et ça c'est à vous. Alors, je vous avec HR Block et vous l'envoyez le document. Si vous ne l'avez pas, ça ne vous regarde pas. Ça regarde vos supérieurs. Ça regarde vos supérieurs, madame, c'est pas Merci vous. monsieur, le jour où vous déciderez de téléphoner et de nous donner l'information nécessaire pour qu'on puisse vous identifier, on nous fera... Euh, madame, c'est tout fait que chez Achère. le 18 que février, que madame. Depuis le 18 février, c'est tout fait. Je n'ai pas cette, cette information-là. Ben oui, mais vous êtes combien de milliers à l'Agence de revenus du Canada En plus de ça, madame, vous êtes tout enregistré. Je, pas, je vous enregistre. C'est tout enregistré, ce oui, que, que, que je veux. c'est correct. Puis vous ne voulez pas que je vous donne l'identité du certificat de naissance du directeur d'État civil Vous ne voulez même pas ça, madame. Ce n'est pas je vais vous donner le numéro d'assurance sociale de Jacques Normandin. C'est 231-249-525-RI. Et sur votre ordinateur, vous allez là-dessus, vous allez le trouver immédiatement. Puis ça, c'est votre personnalité juridique. Puis Jacques Normandin n'a pas de date de naissance. C'est sur le certificat de naissance du directeur d'état civil. Et ça, si vous ne le savez pas, ce n'est pas de votre faute, mais ce n'est pas de ma faute non plus. Et là, vous allez me forcer à vous mentir. Vous comprenez en disant, Jacques Normandin, c'est quoi sa date de naissance? Je ne vous force pas de rien faire. Madame, quand je vous parle, parle. De... <rire> fait que les, les impôts sont faits, ce n'est pas à moi de faire ça, je suis pas... Moi, je ne suis plus l'administrateur. J'ai gagné à la Cour. On m'a défendu de signer au nom à la place et pour le compte de Jacques Normandin. J'ai gagné en Cour municipal de Montréal, en Cour du Québec, en Cour supérieure. Et le gouvernement, il se trouve à déroger à tout ça, par l'article 33 de la Charte canadienne, qui est la dérogation. Voilà. Puis en dérogeant à ça, ben, automatiquement, il me trompe, il me vole. Le chèque de 8 000 que j'ai même de fait ici depuis 2018, et le premier chèque que j'ai reçu, c'est en 2018. Je l'ai reçu pour ma personnalité juridique, Jacques Normandin, qui est inanimé, puisque le numéro d'assurance sociale, 231-249-525-RI, qui est le critère de reconnaissance R.I. C'est moi qui est le représentant, par les tribunaux judiciaires, de, votre, de ma personnalité juridique qui est votre propriété à vous. Monsieur Normandin, oui. je veux vous aider, je veux répondre elle dit, Monsieur Normandin, elle sait, M. Normandin, ça n'a pas de vie, ça n'a pas de sexe. C'est une autre famille. La salope, elle le sait. Elle le sait. C'est pas compliqué. Donc, automatiquement, pourquoi elle appelle Monsieur Normandin? Elle sait que le monsieur, c'est celui qui a un nom de genre masculin ou de genre féminin. Normandin, ça n'a pas de genre. C'est au singulier Normandin, ça regroupe tous les Normandins de la planète, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les langues, de tous les pays, de toutes les cultures, c'est ça un nom de famille. Ça n'a pas de vie, c'est pas compliqué. Ça date de la loi 6 du Futidor de l'an 2 du 23 août 1794. Pensez-vous qu'elle me permet, elle, de, de pouvoir vous dire ça? Pensez-vous qu'elle me permet, elle ne veut pas que je parle. Elle ne veut pas, comme quand je vais en cours, elle ne veut pas que je parle. Ils ne veulent pas que je m'explique, parce que c'est public, parce qu'on est enregistré. Puis il n'y a pas question d'arriver puis, puis, puis de caviarder, puis d'arriver, puis de couper tout simplement. Ou, euh, écoute, c'est complètement ridicule. Je continue. Votre question, okay. Malheureusement, là, là, je vous ne pouvez répondre, pas lui répondre. Dites-le moi, oui. vous que ne pouvez oui. pas y répondre. C'est tout. Ben, pas dans le temps que je ne vous ai pas identifié. Alors moi, je peux vous continuer. Je peux vous votre question, mais si vous ne me laissez pas répondre. Demandez la question et vous ne répondez pas à ma question. Là, là je vous donne une dernière chance, je dois déconnecter parce qu'on tourne en rond. Demandez-moi le numéro d'assurance sociale et le nom, et le prénom usuel ainsi que le nom de famille. Demandez-moi ça. C'est la première chose, c'est lui oui. qui est concerné. Je n'ai pas, pas dire besoin de vous donner... Madame, vous chose. avez mon numéro d'assurance, vous avez le numéro de téléphone sur votre oui. afficheur. Vous savez déjà non, qui parle au téléphone actuellement. Vous êtes au courant de tout ça. Je, je compte, je, je compte jusqu'à 3 et si vous ne me laissez pas poser ma prochaine question, je dois déconnecter, je n'ai pas le choix. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer votre adresse courante? Où habitez-vous dans le moment? L'adresse courante de Jacques Normandin 231-249-525, c'est le 114 Boulevard des Vétérans à Cowansville, J2K3B comme Benoît 9. Et ça, c'est sur le certificat de naissance sur la partie inférieure en bas. Donc, la partie détachable, c'est Jacques Normandin, et sa seule pièce d'identité, souvenez-vous de ça, puis c'est la même chose pour vous autres, c'est l'adresse civique, rien d'autre. Il n'y a pas de date de naissance, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de signature, certification conforme du directeur de l'État civil, comme quoi il existe. Il n'existe pas. Vous comprenez? Il est inanimé, c'est une personne physique, c'est une personnalité juridique, une personnalité juridique une personne physique, ça n'existe pas. Ça, ça, ça existe juridiquement, mais sans vie. Oui, oui, c'est une conception juridique, c'est une incarnation juridique. Ils prennent un crayon qui traverse un papier, qui pénètre le papier, et ils viennent de créer la personnalité juridique. Puis ils doivent jouer à chaque fois qu'ils qu percent le papier avec un stylo. Et vous faites référence à M. Jacques Normandin, est-ce que c'est Jacques Normandin qui est au téléphone dans le moment? Non madame, je, je, je parle avec... vous parlez à Jacques, avec... Joseph, Pierre, Antoine avec des traits d'union. Puis là vous allez me dire, à qui appartient le numéro d'assurance sociale 231, 249, 525? Est-ce que c'est Jacques, oui. est-ce que c'est Joseph, est-ce que Pierre ou Antoine que vous avez sur votre papier? Moi je vous dis, je vous dis que c'est un de ces quatre-là, puis je, je le sais lequel. Confirmez-moi de quel a 231, 249, 525. Puis, tu 114 Boulevard des Vétérans, à J2K3B9. De quel, tu as le 231, 249, 525? Est-ce que c'est Joseph, Pierre, Antoine ou Jacques? Faites juste me dire ça. C'est lequel? vous dire ça. Madame, vous l'avez sur votre chose, c'est votre propriété. C'est la propriété du gouvernement. Il est inanimé, c'est écrit dans la loi. C'est vraiment. Ben non, je suis vraiment désolée de me faire crier par la tête comme ça et sans... Madame, partir vous de dire, vous rien, vous je ne veux pas vous crier par la tête. Madame, ben je ne veux pas vous crier par la tête. tête ben, vous me crier par la tête. Ben oui. oui, mais vous me posez... De moi, juste... je vous demande simplement de me confirmer vous vous de si c'est la bonne Elle Est obligée de me mentir, elle n'a pas le choix, c'est sa job. Comprenez-vous, puis le gouvernement est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe actuellement avec le COVID, le coronavirus? puis avec euh, tout, tout ce qui entraîne justement cette fausse pandémie-là, qui fait qu'ils nous obligent à être vaccinés. Qui vaccine? C'est la personnalité juridique qui vont vacciner alors qu'il n'existent pas. Penses-tu qu'ils vont rentrer une seringue dans un morceau de bois? Ils disent bien qu'on a un meuble vif qui se déplace comme un animal. Donc ça, ça veut dire que nous sommes des animaux pour le gouvernement. Puis en droit, un animal est la propriété de l'État. Tous les animaux sont propriétés de l'État. Les oiseaux, les chevrons, les, les, les origines, n'importe quoi. Le poisson, tout. C'est pour ça que ça prend des permis pour les tuer à quelque part et tu n'as pas le droit d'aller à la chasse ou aller à la pêche sans avoir une permission. Vous comprenez? La seule chose qu'il y a, c'est que dans Québec Gate, là, il y avait des signatures sur des certificats d'inhumation en blanc, qui avaient le sceau de la reine, puis de la fausse reine, parce qu'il n'y a pas de reine ici. Et c'était signé, il y avait la signature du coroner en chef du Québec. Alors qu'il n'y avait pas de cadavre, il n'y avait rien. Puis le gouvernement donnait ça à des gens qui avaient tout simplement le mandat de tirer sur n'importe qui. Puis ensuite de ça, il mettait le nom. Il allait fouiller dans ses poches, il mettait le nom. Lui, il est mort d'un accident. C'est encore chanceux d'être vivant, là. Mais c'est des bandits. Vous comprenez que c'est des bandits. C'est des bandits. On continue. Okay. Oui. Oui. Mais vous, vous, vous répondez, c'est 514 boulevard de vétérans pour en civil. M. Normandin, tu sais, si je parle avec Monsieur Normandin, je suis désolé, mais non. M. Normandin, oui. c'est quoi? Pas... Il y a Monsieur Normandin Jacques, il y a Monsieur Normandin Joseph, il y a m euh, Monsieur Normandin Pierre et Monsieur Normandin Antoine. Puis le Monsieur Normandin, c'est toujours le même Monsieur Normandin. Vous tu là, à la CLL, c'est le, le nom de famille, puis ça, ils savent c'est la loi sur du d'or. Écoute. Puis là, elle me laisse pas parler à, parce que j'y expliquerai dans les moindres détails, je leur sortirai à coup de pied dans le cul de la job qu'elle fait là. Je la sortirai à coup de pied dans le cul. Mais, euh, écoute, je m'arrangerai pour ramasser ses supérieurs avant elle. Là. Parce que ça, c'est une nullité, ça. Ah non, c'est M. Jean ou M. Jacques-Antoine ou M. Joseph ou M. Pierre ou M. Jean-Joseph Pierre-Antoine, qui est le certificat de naissance, vous parlez à un des cas puis vous le savez. Vous envoyez envoyé mes documents, ça fait 25 ans que vous recevez mes documents. Vous êtes au courant de tout ce que j'ai gagné à la cour, et là vous essayez de me tromper en me faisant dire des choses que je, que je ne peux pas dire, parce que je vais vous mentir. Vous me forcez à mentir. Alors, je vous donne la bonne adresse, vous l'avez, c'est le 114, vous demandez les vétérans. Je fais les chèques ici, au 114, vous demandez les vétérans. Je n'ai jamais déposé direct, accepte. Alors que le directeur de l'État civil m'a envoyé le, un retour de chèque de 139 que je n'ai jamais encaissé, parce qu'il ne l'a pas accepté, mais il ne veut pas changer l'adresse, qui est au 6181 rue de la Mayenne à Montréal, H1M1T4. Et euh, il n'a jamais voulu changer, parce que j'ai gagné sur l'identité par les tribunaux judiciaires et qui a trompé tout le Canada actuellement, la capitale Assurance Générale avec 500, 540 000 euh, employés de l'État fonctionnaires, ensuite de ça, l'Union euh, canadienne Cooperators qui sont là-dedans, et euh, vous avez aussi la Société d'assurance automobile du Québec, et ces trois-là se sont arrangés ensemble pour désobéir aux jugements qui ont été rendus par les juges euh, tout simplement bisson nos fontaine de la Cour municipale de Montréal, dans le dossier 721, 773, 710. Ils ont forcé la désobéissance au jugement des juges François Godbout et Peter Bradley, au dossier 228 028 373 041 et ils ont forcé la désobéissance au jugement du très honorable juge Furénel Fréchette, au dossier, au dossier 460 0 36 0000 0084 -04, 046 Et ce jugement-là a été défait par le même juge de la Cour supérieure, le juge Paul-Marcel Belavance, et euh, dans le même numéro de dossier, puis Paul-Marcel Bellavance quand il a fait ça, mon frère, il a fallu qu'il soit emprisonné sous le nom de Jean-Marc, Jean-Marc Normandin ils ont sorti toutes sortes de prénoms qui ne sont même pas même dans, dans son certificat de baptême, pas des farces. Ils se sont tellement fourrés, c'est une plaie, le barreau du Québec. C'est de la gale, c'est du pu. Vous comprenez? C'est pas drôle ce que je vous dis là. Et pourtant, on a besoin de justice. Puis c'est pas tout le monde, parce qu'il y en a quelques bons avocats. Combien? Je ne sais pas. Des juges, il y en a quelques bons juges, parce que les juges que je vous donne, là, c'est des juges qui ont donné raison parce qu'ils ont réfléchi, parce qu'ils ont dit oui, on doit sauver l'humanité. Je suis certain que ces juges-là avaient dans la tête puis savaient que j'avais la capacité d'appuyer leur décision. Puis moi, je vais protéger ces juges-là. Mais il y a des juges que si je vous donnerais leur nom, je les ferais mettre en prison immédiatement. Immédiatement. pas compliqué. Donc on continue là-dessus. Bon, j'ai un chèque de 8 000 que n'ai même pas encaissé depuis 2018 parce qu'on n'arrête pas de me mentir et de me forcer à mentir, madame. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute à vous, là. Que le numéro que vous m'avez donné, est-ce que c'est votre numéro à vous? non. C'est le numéro de ma personnalité juridique en vertu de l'article 1 du Code civil et en vertu de l'article 1 de la Charte des droits et de libertés de la personne du Québec. C'est Jacques Normandin avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525 qui dit à l'article 1, à l'article 1 des deux lois que l'être humain possède la personnalité juridique. Et la personnalité juridique, c'est un prénom Usuel, avec un surnom qu'on appelle un de famille et puis un numéro d'assurance sociale 231 249 525 Et un prénom Usuel, c'est un pseudonyme, vous comprenez? C'est un prénom Usuel. Alors que Jean-Joseph-Antoine-Pierre avait des traits d'union, c'est mon nom de baptême, c'est pas un prénom Usuel, c'est un nom propre. Les autres, c'est un nom sale. C'est des ennemis. Moi, quand on appelle jean Normandin ou M. Normandin, ceux qui m'appellent comme ça au gouvernement, pas dans la société, parce que les gens connaissent rien ici, c'est des poulets. On est une société de poulet. Mais pour le gouvernement, par exemple, quand on m'appelle M. m. Normandin, eux autres, ils savent qu'ils salissent. C'est une corruption de mon identité, de ma nature humaine et tout ça. Et ils sont au courant qu'ils n'ont pas le droit de m'appeler M. m. Normandin. Ceux qui m'appellent M. m. Normandin au gouvernement, c'est mes ennemis. C'est des ennemis du peuple. C'est des ennemis de la nation. Mais pas entre nous. Ceux qui m'appellent entre nous d'un commerce, n'importe quoi. Lui, ne connaît rien. Voyons donc. Pensez-vous que je vais arriver au je vais m'asseoir, on va dire, ben, regarde, Voyons donc. Pour voir, pour voir si je vais aller chercher une, une pauvre personne qui fait son salaire au salaire minimum, ou peu importe, puis qui t'appelle, m'appelle M. m. Normandin. Qu'est-ce que tu veux? Ça me fait plaisir, c'est tout. Ça ne me dérange pas. Voilà. C'est la même chose pour vous sur votre tableau de certificat de naissance. Quand vous allez en bas, le nom est en réversion, est écrit à l'envers, et ça n'a pas de carence, ça n'a pas de date de naissance. J'ai des documents du directeur d'État civil qui me le prouvent. Donc quand vous demandez la date de naissance de Jacques Normandin, je suis obligé de vous mentir. Vous pouvez me donner votre ancienne adresse? Est-ce que vous pouvez me confirmer votre ancienne adresse? C'est le 114 Boulevard des Vétérans à covent Je ne confirme absolument rien pour Jacques pierre Normandin. Parce que les autres adresses, ce n'était pas Jacques pierre Normandin. Vous comprenez? Et l'Idon le, ah, le, le, le, le le Québec, le Québec a coupé l'électricité parce que là, où je restais avant, je n'avais pas de numéro d'assurance sociale. Et là, je suis obligé de mettre le numéro d'assurance sociale. OK. Si je comprends bien, oui. vous refusez de me confirmer. Alors, ce que vous avez Je ne refuse absolument rien. Vous prenez le certificat de naissance que vous envoyez. Je ne refuse de répondre à mes questions. Pas du tout, madame. Je réponds. C'est vous qui vous me faites mentir. Vous me demandez de mentir. Je dois. OK, monsieur. Ça va faire. Moi, je dois vous ça fait 15 minutes et vous ne pouvez pas répondre à une question. Madame, vous me forcez à mentir. Il y a 20 000 piastres que vous avez cherché à quelque part qui ne me regarde pas. On qu'un jour vous allez téléphoner et nous... Madame, non madame, je vais me rendre à vos bureaux. Je vais me rendre à vos bureaux et bureau, je vais parler à qui de droit. Vous avez des avocats, vous n'êtes pas une avocate. Si vous êtes une avocate, je vous fais votre licence. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est fini à m'accrocher à ligne au nez. vous avez accroché, ça va bien. Parfait. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que ça, ça va être rendu public immédiatement. Je mets ça sur Youtube, partagez-le. Et euh, moi, quand je vous dis que moi, je n'y laisse pas avec la porte là-dessus. Le gouvernement vous vole. Quand le gouvernement vous dit que vous êtes endetté, c'est parce que vous ne l'êtes pas. Quand le gouvernement dit qu'il vous fait de l'argent, il vous donne de l'argent, que ce soit du PCU ou non, il, va, il vous donne de la, de la monnaie NSF sans provision qui n'existe pas. Ça, ça passe tout sur Internet. C'est comme si c'était des bitcoins. N'importe quelle monnaie scripturale, ou n'importe quelle monnaie euh, de la crypto-monnaie, de crypto n'importe quel nom, n'importe quoi, c'est peu, n'importe quoi. Mais des pièces, jamais ça va disparaître. Je vais m'arranger pour que jamais disparaisse la monnaie royale canadienne. Jamais disparaissent la monnaie royale canadienne. Avez-vous compris ça? Ça ne prend pas un génie pour comprendre ça. Donc, euh, écoutez, euh, je vais remettre mes notes parce que là, oh, je suis étourdi en mots, t'as dit. Donc, il est exactement 14h27, le 13 octobre 2020. Et, gens, euh, sur public, amusez-vous bien et vous partagez, gênez-vous pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, non, je n'ai pas de tolérance pour des gens qui nous forcent à mentir en, en nous mentant ensuite de tout ça. Puis ça, n'oubliez pas une chose, c'est que tous les partis politiques depuis 1968, quand la Sûreté provinciale du Québec a tout simplement perdu sa désignation de provinciale en 1968 pour devenir la Sûreté du Québec... Déjà, même les policiers se faisaient mentir, se faisaient tromper par nos gouvernements. Ils n'ont jamais eu le droit d'en parler. Ils sont obligés de s'assir là-dessus. Vous comprenez? Ce n'est pas normal. Un policier a besoin de dignité. Puis euh, c'est pas vrai qu'il est obligé de vivre un mensonge toute sa vie. De nous mentir toute sa vie. S'il nous ment, il se ment à lui-même. S'il nous ment, il ment à sa famille aussi. Ce n'est pas intéressant quelqu'un qui a une profession et qui doit vivre en, dans l'honneur, puis qui est obligé d'être en, en déshonneur, vous venez de voir c'est quoi, là. vous voyez. Et le problème est où? Le barreau du Québec. Qui fait fonctionner les corps policiers? Les avocats du barreau du Québec. Vous comprenez? Que ce soit la Sûreté du Québec ou les, les Sûretés municipales, peu importe, la GRC, toujours des avocats. Généralement, c'est des avocats du bord du Québec, même à de gendarmerie royale du Canada, partout. La déontologie policière, c'est des avocats du bord du Québec. Il n'y a pas de policiers dedans, là, quasiment. C'est seulement rien que des avocats. Ils sont là pour le mener le trou, pour nous diviser. C'est eux autres qui ont créé l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est la fameuse dérogation à toutes nos libertés fondamentales, à toutes nos garanties juridiques, à notre identité de nature humaine, de notre nom propre ils ont altéré, corrompu, ils ont sali, ils ont souillé notre baptême, notre nom de baptême, notre nature humaine. C'est ça un avocat. Pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Mais moi je m'en viens avec des corrections, pas de la destruction, pas de la démolition. Non. Je travaille sur la construction, puis moi écouter sa construction, c'est pas compliqué. Quand on fait de la réparation, on ne pas une bâtisse, on la répare. On, on, on lui donne, on, on donne de l'amour, la, justement, à cet immeuble-là. Quand on dit elle a besoin d'amour, cette maison-là, oui, elle a besoin de beaucoup de choses, bien, on est rendu que nous aussi, nous sommes une demeure. Notre corps est une demeure aussi. L'âme, c'est une demeure aussi. Notre âme demeure dans notre corps pour, pour nous garantir une, une vie saine, dans la vertu. Non seulement dans le vice, même si on sait que, le péché existe et puis qu'on n'est pas parfait, personne, pas plus moi que vous autres. Retournez là à la messe puis priez donc avec moi tu sais. Puis le masque, respectez-le, respectez les gens qui portent le masque. Même dans 100 ans, ils vont le porter encore. Mais n'allez pas contre leur liberté de porter le masque. Mais ceux qui ne portent pas, ceux qui portent le masque, n'allez pas contre la liberté de ceux qui ne portent pas le masque de les, leur, les forcer à porter le masque. Ça, ne faites pas ça. Quand on dit les libertés fondamentales qui, qui sont objets de dérogation par l'article 33 de la Charte canadienne, ça, ça veut dire que quelqu'un... Hey, écoute, là, François Legault l'a dit, « Tous ceux qui font partie des organisations de porteurs de masques, vous devez dénoncer ceux qui ne portent pas de masque, Les organisations qui ne portent pas de masque, Vous comprenez? Ça, c'est placer la division en vertu de l'article 33. Quand François Legault a dit ça, il venait de perdre son siège, lui-là. Là. Il vient de se déconsidérer, de se déshonorer lui-même. Parce qu'il travaille contre les libertés fondamentales. Puis là, il y a Manon Massé qui a fait euh, une vidéo concernant justement François Legault. Écoutez, je trouve ça extraordinaire. C'est pas des farces. Extraordinaire. Chapeau Manon Massé. Et euh, moi, c'est Jacques-Antoine. 438-390-6246. Monsieur Jacques-Antoine, 438-390-6246 en une autre prière. Bonne journée. Bye bye.